Bonjour, bonjour à toutes et ce dames, j'espère que vous allez bien. Je suis venu vous parler du salut de Jésus Christ qui sauve et qui délivre les hommes. J'aimerais t'annoncer que tu es un créateur qui est vivant et que dans son amour, il a manifesté sa gloire sur la terre, son amour pour les hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que le créateur a tant aimé les hommes qu'il s'est manifesté en chair, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle habitant d'amour. J'aimerais t'annoncer que tu es un créateur qui voit tes faits et gestes et qui te connaît. Et que ce créateur de son amour veut t'interpeller par rapport à ta vie. Parce qu'il veut te sauver. J'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie pour que ton âme soit délivrée du mal, délivrée du péché. Voilà la puissance du Créateur. Jésus revient. Jésus a donné sa vie pour que ton âme aille au ciel après la mort. Bonjour à tous, habitants de Beau. J'ai un message pour toi aujourd'hui. Jésus t'aime et il veut te délivrer de la cigarette. Il veut te délivrer du mal. Parce que le créateur du ciel et de la terre est vivant. Le créateur des hommes est vivant. Tu es un créateur, mon ami. Et son nom est le nom qui sauve, le nom qui délivre. Jésus a donné sa vie pour l'humanité afin que celui qui croit en lui soit délivré du péché, de la cigarette. Jésus n'est pas nonsense. Dieu. Jésus. Il est le créateur. Il n'est pas dit. Dieu. Il n'est pas Dieu, Jésus. Voilà pourquoi Jésus les hommes sont ah oui, le créateur se manifeste en chair, Il enjouard, mes amis. Mais non. Jésus revient. Et il m'a délivré du péché. Parole, monsieur, il m'a délivré du mal du péché. De... Et bien, suis... péché mais suis... Jésus revient. Péché que Jésus revient et pourtant, genre... Non, mon ami. Le créateur se manifeste en chair. Et ceux qui en parlent comme vous, monsieur, ce sont ceux qui fument, qui trichent, qui mentent, qui volent. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne font jamais été délivrés, mais ils connaissent le Créateur. Mais ils n'ont jamais été délivrés. C'est la parole qui délivre. Non, je vous ai. Non, non, non tu dis ouais, toi tu fumes, tu bois, tu, tu fumes. Vous fumez la question. Je vous pose la question, oui ou non Si tu juges les gens comme ça, Le Créateur, il connaît les hommes. Est-ce que vous fumez ou non voilà, pas Jésus. Vous fumez ou pas Est-ce que vous fumez, monsieur Qu'est-ce en fait, pour... oui, ça... non mais non, Jésus m'a délivré du mal, il m'a délivré du péché, voilà pourquoi je parle. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler du Créateur si tu es dans le mal, mon ami. Voilà la, voilà la vérité, Jésus m'a délivré du mal, voilà pourquoi je prêche et je vous aime. En fait, je prêche que Jésus est capable de délivrer l'homme du péché. Parce que je l'ai vécu, comment je peux parler de quelque chose que je ne vit pas Quand il reviendra, Jésus tu dira, le temps de revenir au stadeur. Le créateur n'est pas venu ramener une religion pour les hommes, mais il est venu ramener le salut, l'amour, la vérité, et non la haine, non le péché, non le mal. Si je parle, c'est parce que Jésus m'a délivré. J'avais parlé de quoi 37 000 religions, un créateur. Vous pensez qu'il est fou Je parle de celui qui délivre les hommes, celui qui délivre du mal. Bonjour à tous, messieurs, dames. Ce message est un message d'amour, de repentance véritable, pour hein sortir de du mal est ce de la de pire. Jésus Celui qui délivre, Celui qui sauve Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui C'est la question qu'il faut te poser Pendant un mois de ramadan Les hommes se cachent devant le créateur Pendant un mois de carême, Les hommes ne cachent plus. Et après, cigarette, mensonge, vol Le créateur n'existe plus L'hypocrisie de la religiosité J'aimerais t'appeler à revenir à ton créateur avec un cœur sincère, pour que ton âme soit sauvée. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde, si tu avais son âme Parce que tu as religieux, alors qu'il vont en faire. Le Créateur n'est pas religieux, mon ami. Il est celui qui délivre les familles, les hommes, du péché et du mal. Reviens à ton Créateur qui veut te délivrer de ce mal. Jésus est le chemin qui mène à la vie, madame, qui vous nous sommes à la fin des temps et c'est le temps de revenir à ton Créateur. Vous voyez, les hommes sont religieux, mais ils écoutent rien à ta Ils écoutent le mal, mes amis. Si tu meurs dans le péché, tu iras au toi. Tes habits religieux ne pourront rien faire pour toi. Voilà pourquoi il te faut revenir au Créateur. Ça va, monsieur Je vous aime beaucoup, Jésus. Avec le cœur sincère pour que ton âme soit sauvée. Voilà le message de l'Évangile. Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu aies aussi et il ne fait pas de différence entre le français, l'arabe, l'africain, mes amis, le, le chinois. Non Il veut que ton âme aille au ciel. Voilà l'amour du Créateur pour toi. Oh oui, habitant de mot, ouvrez devant vos oreilles. Si vous mourrez dans le péché, c'est l'enfer qui vous attend. Aujourd'hui, Jésus appelle l'humanité, l'humain, à se repentir du mal. Le Créateur appelle à sortir du péché, mon amour. Tu meurs dans la cigarette, tu meurs dans le mensonge, tu meurs dans le mal, ta religion ne croit rien. C'est le temps de te repentir, de revenir à celui qui donne la vie éternelle. Ça va, monsieur? Oh oui. Il aime les blancs, le frat, Il aime les arabes, il aime les noirs, il aime les chinois. Mais il n'aime pas le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. Toi qui écoutes aujourd'hui, écoute bien. Parce que si tu meurs aujourd'hui dans ton péché, n'espère pas au ciel. Tu sais que ton chemin, c'est l'enfer, mon ami. Mais si tu crois en Jésus qui délivre, il m'a délivré de la cigarette. Il m'a délivré de la drogue. Voilà pourquoi je parle de lui. J'ai un créateur qui est vivant et qui délivre. Il s'appelle Jésus. Il m'a sorti de la cigarette. Il m'a sorti du péché. Voilà pourquoi je parle de lui. Jésus a donné sa vie pour l'être humain pécheur. Et il a dit... Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne combattras point. Voilà ce qui est dans mon cœur, mes amis. Jésus, mort et ressuscité pour le salut des humains. Reviens au Créateur, reviens à Jésus. Le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur, mon ami. Le vendredi n'est pas le jour où il peut s'habiller bien pour le Créateur. C'est ton cœur qu'il veut, ça va, monsieur vous allez bien Vous allez bien Pourquoi vous criez En fait, je parle de l'amour du créateur, de Jésus. L'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. Oui. Simplement. Et je crie pour que les hommes puissent entendre. Vous connaissez Jésus-Christ Ah oui, il va délivrer du mal, monsieur. Vous êtes catholique Non. Je suis... non, vous ne connaissez pas en fait, Ah oui En fait, je connais le créateur de la Bible qui n'a jamais dit d'être catholique. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Hein, il n'a jamais dit soyez catholique. Moi, je suis jamais. catholique et je vois ce qui, lui, qui est, celui qui est et celui qui n'est pas. Ah est bon Celui qui est catholique, il respecte la loi et celui qui n'est pas, il casse tout. C'est vrai Mais est-ce que ça l'empêche de mentir, le catholique Est-ce ça, ça, ça... Mais vous avez vu un catholique qui broye tous dans les villes Non. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. C'est toutes les migrations qui cassent. Oui, ah oui. En tout cas, Jésus est celui qui délivre, monsieur. Bon courage à vous. Jésus n'est pas une religion, mes amis. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Celui qui délivre de la haine, celui qui délivre du péché, celui qui a dit que comme toi-même. Est-ce que tu comprends Voilà l'amour du Créateur qui a été manifesté en Jésus pour l'humanité, afin que les Blancs, les Noirs, les Arabes, les Chinois, les amis, tous les peuples soient sauvés, délivrés de la croque. Bonjour, messieurs les commerçants Délivrer du mal, du péché, du mensonge De l'hypocrisie, de la religiosité vous voyez Beaucoup sont religieux hein, Mais ils mentent, ils, ils voient ils trichent Mais tu iras où comme ça C'est l'enfer qui t'attend Voilà pourquoi il faut une repentance véritable Pas pendant un mois Beaucoup pensent que pendant un mois le créateur ne les voit Et pendant 11 mois il ne les voit plus Voilà l'hypocrisie mes amis Repentez-vous parce que le royaume du créateur Est en train de venir mes amis Repentez-vous du mal Sortez de l'hypocrisie, de la religiosité. Bonjour à tous, messieurs. dames. Ce message est un message d'amour. Ce message est un message, mes amis, qui nous amène à nous repentir de, nos, de notre état de menteur, de voleur. Ah oui De péché devant celui qui nous a créés. La vérité, c'est qu'il y a 2000 ans de cela, le Prêtre a manifesté son amour pour les hommes afin que les hommes ne connaissent pas seulement la loi, mais qu'ils rencontrent, qu'ils aient une relation véritable. Avec celui qui délivre le créateur du ciel et de la terre. Habitant d'un mot, il s'appelle Jésus, il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi, mon ami, les hommes s'habillent bien, mais ils vont mentir. Ils s'habillent bien, vous voyez, devant le créateur, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vendre de la drogue. Ils vont tricher, ils vont voler, ils vont écouter du rap, parce qu'ils ont connu au créateur que dans leur bouche, leur cœur est éloigné de lui. Et Jésus est celui qui réconcilie le créateur d'avec les hommes, messieurs. Jésus est celui qui délivre, il n'est pas une religion, il est le chemin, la vérité, la seule, et la vie éternelle. Celui qui peut t'arracher de la clope. Ah oui, il n'est pas dans les pratiques religieuses de Créateur, c'est ton cœur qui veut, ton cœur qui veut sauver. C'est ton cœur qui veut, mes amis, enrichir de sa connaissance. Voilà l'amour du Créateur véritable. Jésus a été manifestant en chair afin que la fumée vous sortir de vos poumons. Ah oui Que vous soyez libre de cet esclavage dont j'étais moi-même. Je ne tombe pas du ciel. Hein. J'étais un voyou. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus, monsieur, et madame, et il m'a sorti de là du mensonge, de la drogue, des amis, des rapports sexuels en mariage, du mal, de la haine, de la fraude. Vous savez pourquoi qu on fume là, on se détruit. Et quand on se détruit, on aura des comptes à rendre à celui qui a créé la vie. Nous qui étions des spermatozoïdes, invisibles à l'œil nu Nous faisons plus d'un mètre, nous avons de beaux yeux, de beaux cheveux aujourd'hui Et nous, nous, nous sommes devenus orgueilleux Waouh Alors que la terre flotte au milieu de l'espace, hein, madame C'est qui qui l'a fait tenir C'est qui qui l'a suspend On n'y réfléchit plus Avec 15% d'intelligence Vous voyez ce que l'homme est capable de faire Devenir arrogant, orgueilleux, menteur, bon courage, blasphémateur Vous voyez Le créateur a créé les hommes afin que les hommes l'adorent en esprit et en vérité Pas en habit et, et en mensonge Pas en habit et en hypocrisie En esprit et en vérité Jésus a donné sa vie à la croix Afin que celui qui croit en lui Soit délivré du mal Voilà la puissance de l'évangile. Ah je vous dis la vérité hein. Ça ça fait trembler les religieux Les hommes, les menteurs, les voleurs Moi quand je, je suis venu à Jésus J'étais un religieux Un hypocrite mais quand j'ai exposé mon cœur au créateur, il est venu, il m'a révélé son nom et il m'a montré qu'il n'est pas dans la religiosité, mais il est plutôt, mes amis, là où il veut habiter, c'est dans le cœur de l'homme. Aujourd'hui, les hommes ont construit des églises, des temples, des mosquées et ils ont cru que le créateur pouvait habiter dans leur mosquée, mes amis, dans leur église, dans leur mensonge, dans leur bâtiment, mes amis, où le péché abonde. Mon ami, tu penses que ton créateur, c'est ton ami Hein? Quand tu vends ta drogue, après tu vas prier Tu es un voyou Et il faut te repentir du mal Te repentir du péché pour être sauvé Toi qui fumes, après tu vas faire ta prière Tu es que tu es Un menteur, un voleur Voilà pourquoi aujourd'hui Ton créateur t'appelle à te repentir du péché Mes amis, je vous dis la vérité Nous sommes à la fin des temps Et il faut que vous entendiez ces choses Où ira ton âme si tu meurs Dans le mal où ira ton âme si tu meurs dans le péché? Ton créateur, il est aussi un juge. Il t'aime. Il te donne le temps de revenir à lui. Ta barbe et tes habits ne pourront rien faire pour toi, mon ami. Devant ce jugement. Voilà pourquoi il t'appelle à venir à lui avec ton cœur pour être sauvé. La meilleure chose que tu as à faire, c'est ça. Exposer ton âme devant celui qui t'a créé. Parce enfin, qu'il si te connaît. La masturbation, le vol, la violence, toutes ces choses qui vont dans ton cœur. Il sait que si tu meurs ainsi, toi et ta famille iront en enfer, mon ami. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, madame. Je n'ai pas d'église, madame. L'église du Seigneur Jésus. Hein? C'est à la rue. amen. C'est la vie des rues qui révèle. Vous avez compris? C'est quoi le culte, madame? La Bible dit quoi? Romains 12 le culte raisonnable c'est C'est quoi Le culte raisonnable c'est quoi C'est celui qui Qui brille. Qui adore Dieu avec un cœur sincère ça. Voilà Et qui connaît la volonté de Dieu Et qui sait faire ce qui est bon, agréable et parfait C'est tout C'est des églises à Il n'a jamais dit ça le Seigneur De venir, tout ça En fait l'église à zone industrielle Un Corinthien 6 Il nous dit quoi Un, un Corinthien 6 Il dit quoi, il dit quoi? Que notre, nous sommes le temple du créateur. Aujourd'hui, les hommes créent des temples pour aller prier. Nous Et pourtant, de... oui, Attends, tout oui, Tout le monde est comme vous. Tout le monde est bien. Mais ah oui. il ne veut pas. Les, les gens, gens ils veulent pas sortir, non. les chrétiens, c'est ça. Hein? Ils non. veulent rester dans les murs, ouais. dans les bâtiments. Ah. Merci, madame. Merci. Les gens ne veulent rien. Les gens ne veulent plus dire la vérité. Hein? Ils se cachent la vérité. Ça, ça le fait hein? mal au cul. En tout cas, madame, uh -huh. Jésus vous aime. Repentez-vous du péché C'est ce qu'il demande aux hommes Amen. Que nous-mêmes, nous puissions nous repentir Sortir du mal Afin que notre âme soit sauvée C'est ça l'évangile du créateur Et il a dit que quand, quand tu prends ces choses à ce pont La chose lui. la plus précieuse hein? oui, ah ben, Allez, gloire au Seigneur Et eh bien si on sait ça, on sort du mal On revient vrai. au créateur Vous voyez, aujourd'hui les êtes hommes fument, bien. ils trichent, ils mentent, Et moi Vous fumez madame C'est bien que vous ne fumez pas En tout cas, bon courage à vous madame Je je connais vous connaissez Dieu, d'accord. C'est bien, en tout cas. Et... En fait, c'est vrai que beaucoup, beaucoup pensent connaître le Créateur. L'important, c'est d'être connu, c'est que lui nous connaisse. Bon courage. Bon courage à vous. Merci. Jésus revient, madame. Voilà la nouvelle du royaume du Créateur. Et il vous aime. Sans lui, mes amis, sans lui, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de salut pour toi. Mais si tu crois en lui, si tu le cherches avec un cœur sincère et repentant, il va t'offrir. Le salut, ça va madame Il va t'offrir le salut de ton âme. Quel âge as-tu aujourd'hui 60 ans 50 ans 40 ans La vie passe vite, hein Le temps passe vite, mes amis. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le temps d'être sincère envers ton créateur. Choisir d'abandonner le mal. Choisir de revenir au créateur. Prie à lui afin qu'il se révèle à toi. Voilà l'amour de Jésus. Jésus veut te sauver, madame. Il veut te donner un vrai mari. Pas hein, des copains, des copains, des copains. Les hein? Succession d'enfants euh, dehors, sans père. Reviens à ton père, ton créateur, Jésus. Celui qui délivre et qui sauve. Parce qu'il t'aime. Repentez-vous du mal, messieurs, dames. Repentez-vous. Parce que le, le salaire du péché, c'est la mort. Les insultes, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Travailler, c'est bien. La, la C'est plus. Jésus revient Messieurs, dames Nous sommes à la fin Et voilà pourquoi le créateur permet que vous entendiez ces paroles Afin que vous vous repentiez réellement du péché Jésus revient Reviens ton créateur Afin que ton âme soit sauvée Oh oui parce que le Créateur connaît le cœur de l'homme et il veut délivrer le pécheur de sa condition. Pourquoi Le salaire du péché d'un homme, c'est l'enfer. Si tu vends de la drogue, tout ça, tu vas atterrir en enfer. Il faut la repentance. Bonjour, bon appétit, monsieur. Jésus revient. Ah oui. Il a donné sa vie pour toi. Pour que ton âme aille au ciel. Si tu te repens du mal, voilà l'amour du Créateur. Aujourd'hui et pas demain. Fais la paix avec ton créateur. Repentez-vous, parce que le royaume de Jésus, du Créateur, est proche. Jésus a donné sa vie. Il est est est est Pour vous, madame. Pour vous qui portez tout ça de sac. Ces sacs sont l'image du poids du péché. Vous voyez Et avec ces sacs-là, on ne peut pas rentrer au ciel. Voilà pourquoi il faut se repentir. Revenir au Créateur, afin que ton âme aille au ciel. Voilà la puissance de Jésus, mes amis. Ça va, monsieur le, le commerçant le oui. le... Jésus, ah oui, ça va très bien. Parce que Jésus m'a délivré du mal. Ça va, madame Jésus a donné sa vie pour toi. Il n'est pas une religion. Il est le chemin qui te sort du mal. Ah oui, mes amis. Il faut se repentir du péché. Il faut sortir du mal si tu veux aller au ciel. Parce que la mort surprend les hommes et après la mort vient le jugement bonjour messieurs les commerçants après la mort vient le jugement des hommes voilà pourquoi aujourd'hui revient au créateur Jésus revient bientôt, je vous dis il y en a qui ne connaîtront pas la mort il y en a qui ne connaîtront pas la mort ça va Jésus il t'aime il y en a mes amis qui ne connaîtront pas la mort Jésus va enlever ceux qui le craignent je vous dis hein? et tous les religieux là ils vont rester parce que le créateur ne peut pas plaisir à la religiosité il prend plaisir en un cœur sincère, un cœur vrai, qui vient devant lui et qui se reprend du mal. Voilà l'amour de Chine. Oh, La puissance du Créateur, mes amis, se trouve en Jésus. Celui qui délivre, qui sauve, qui ramène les hommes dans le royaume du Fils, de son amour, et qui délivre les hommes de la clope, de la cigarette qui tue. Vous voyez parce que quand tu fumes, tu te tues Beaucoup pensent, mais non le créateur ça va aller Même si je fume, c'est pas méchant Si quand tu fumes, en fait tu es en train de te suicider Et tu commets mes amis Un péché devant votre créateur Voilà pourquoi aujourd'hui J'aimerais te dire Viens au créateur véritablement repends toi cherche-le Parce qu'il a dit dans sa parole Que celui qui l'invoque, mes amis Il va le répondre Ah oui, il va te sortir de la haine de la bagarre, du mensonge De cette mauvaise vie De l'impudicité Regardez comment aujourd'hui mes amis Les femmes se ah, dénudent Les hommes se dénudent C'est le mal mes amis, le mal Le mal est appelé bien Le bien est appelé mal Vous voyez, voyez l'état du monde Ça va C'est la repentance pour tout le monde aujourd'hui Pour moi -même qui vous parle Reviens à ton créateur mon ami Arrête les rapports sexuels en mariage Marie-toi si tu aimes ta femme, mon ami. Voilà, c'est quoi C'est ça, c'est ça aimer le Créateur. C'est garder ses commandements. C'est aimer me ses me lois. C'est sortir me du mal, monsieur. Ça va Ça va. Il est celui qui Et délivre. Merci. Ça va Oh oui. Réfléchis à ton après-vie terrestre. Quel âge as-tu Combien de temps te reste-t-il à vivre Les hommes ne pensent plus à ça. On pense qu'à l'argent, l'argent, l'argent. Mon ami, tu meurs comme ça dans le péché, c'est l'enfer. Il faut que tu entendes ces paroles Ça va monsieur oui. Jésus revient Hey ça va Reviens à ton créateur Jésus veut te sauver Oh mes amis Tu n'as pas besoin de t'habiller pour prier Tu n'as pas besoin mes amis de tapis Pour que ton créateur t'entende Si tu es sincère avec ton cœur, Même sous ton lit de mort Il te répondra mon ami Parce qu'il est fidèle Il est puissant et il veut une rencontre entre l'homme et lui, une relation. Vous voyez C'est ce que Jésus est venu apporter aux hommes. Il est venu sortir les hommes de la religiosité, de cette hypocrisie. Si tu es sincère envers ton créateur, tu vas reconnaître que c'est la vérité. Tu vas reconnaître qu'il est vrai le créateur, Jésus. Tu as ça? Jésus a donné sa vie afin que celui qui croit en lui soit délivré du mal, du péché. Telle est la volonté du Créateur. Ce n'est pas que tu sois religieux. Hein. Il s'en fiche de ta religion. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Oh là là, on n'aime pas entendre ça. On préfère Johnny Hallyday. Autant hein. uh -huh. il dit, Je, allez, non, venez en enfer avec moi. caché. Vous voyez l'état de l'homme on parle du Créateur, ça dit, oh là là, oh là là, il est fatigant ce petit. Mon hein. ami, on va prêcher la vérité pour que ton âme soit sauvée. Ah. Si tu meurs dans la sorcellerie, c'est l'enfer qui t'attend. Mais si tu reviens au Créateur, en Jésus, tu auras la vie éternelle, monsieur. Bon courage. Jésus vous aime, les filles. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Sans lui, ton âme est vouée à l'échec. Reviens à celui qui t'a donné la vie. Celui qui a compassion pour ton âme, es Il est puissant, Jésus, messieurs. Ne mourrez pas sans lui. Aucune religion ne peut te sauver. Il n'y a que l'amour de ton Créateur qui peut t'apporter la guérison pour ton âme. La solution contre le mal, contre les faux papiers, le péché, la haine. Bon courage et bonne journée à tous les présidents.